Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende Et aujourd'hui, chose promise, chose due, on se retrouve une nouvelle fois avec la démo tant attendue What's Shenmue c'est donc une démo nippon, uniquement nippon, qui est sortie en juin 1999 et qui n'a jamais vu le jour aux états unis et encore moins en Europe. Parce que l'opus Shenmue en question devait voir justement le jour en juin 1999 et comme Yusuzuki avait pris beaucoup de retard, qu'il est très pointué sur son travail, qu'il aime faire un jeu à la perfection, il a donc sorti la démo en attendant que le premier opus sorte, histoire de voir un peu à quoi allait ressembler justement ce jeu futur en question et de quoi était capable Watch Shenmue. Donc on aura le but de retrouver un certain... Aidekazu Yukawa, Aidekazu pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est l'ancien directeur en communication de la Dreamcast entre 98 et 99. Il a notamment joué de la publicité pour la vente de cette console en question. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite. Okay, good luck Voilà donc là il est actuellement midi, on aura pour but de le retrouver jusqu'à 19h pétante, sinon c'est game over direct, d'ailleurs je vais vous montrer, euh, alors on peut s'accroupir avec le bouton X, quelque chose qui a été enlevé mais ça c'est un petit détail tout ce qui est plus banal, donc voilà. Alors, on a un pad avec toujours, bien évidemment, les petits indices en question. Je suis trompé sur la page, voilà. Donc, tout est écrit en japonais. Euh, alors, je sais un petit peu ce qui est écrit, je vous expliquerai pourquoi après. Que, voilà, ce personnage, donc, porte des lunettes. Euh, il a une veste grise. Euh, un nouveau jeu Dreamcast va sortir, mais que quelqu'un cherche, cherche, pardon, ce jeu Dreamcast. Et donc, on aura pour but de le protéger pour que ce jeu en question puisse sortir sans problème. Alors, on va aller interviewer, enfin, on va aller parler au poissonnier qui est là c'est quand même assez exceptionnel quand on voit justement le mouvement, euh, mouvement des lèvres de Rio qui sont parfaits il faut le dire par contre les autres personnages qui est assez rigolo c'est qu'on dirait un poisson c'est limite on aurait pu remplacer les, les voix par des bulles donc là on va aller voir quelqu'un d'autre alors euh, comment j'ai pu savoir euh, que ce qui était écrit en japonais euh, était tout simplement des, des petits indices alors que je ne sais aucun mot de japonais Il faut savoir qu'il y a deux ans, donc le 1er septembre, je vais dire, la veille de mon anniversaire, pour les plus détailleux, euh, les fans de la série euh, Shenmue, donc euh, le, la page pour ne pas les citer, Shenmue Dojo, ont traduit la démo What's Shenmue en anglais. Donc c'est pour ça que justement euh, euh, j ai, j ai, je savais exactement ce qui était écrit puisque moi j'avais j'avais cherché un petit peu sur Youtube comment... Euh, euh, ce que voulaient dire tout simplement ces phrases mais par contre des petits détails s'imposent sur, euh, sur la version traduite c'est que par exemple regardez vous voyez les ombres de Rio qui sont euh, réelles on va dire les ombres disparaissent, on a des petits détails, euh, on a des, des objets ou des petites formes qui apparaissent quand on se rapproche près d'un lieu en question vraiment tous ces petits détails donc là on va retrouver la fleuriste Nozomi Arazaki ah, la caméra qui fait un peu des siennes Arazaki. voilà Arazaki. Euh, donc Nozomi Arazaki pour la présenter un petit ça. peu c'est on va dire la meilleure amie en quelque sorte de Ryo Azuki mais ça veut dire qu'en fait Nozomi je vous spoil légèrement mais sur le premier épisode pendant enfin l'épisode en question c'est que Nozomi est amoureuse de Ryo et alors chose qui est assez rigolote comme on est dans la version nippone c'est que euh, en termes de politesse oui. les japonais oui. sont très à cheval là dessus donc oui. d'ailleurs vous pourrez regarder je sais pas sur des séries télé, sur des mangas ou bien forcément sur des jeux vidéo c'est que au Japon on appelle les gens par votre nom de famille respective alors que sur les autres versions du jeu on vous appelle par votre prénom ce qui est assez rigolo donc là euh, Nozomi nous a dit qu'il fallait Aller se rendre près de la salle d'arcade, donc c'est ce qu'on va faire. Et je vais vous montrer un petit bouquin dans quelques minutes, juste après être rentré dans celui-ci. Alors, ce qui, est assez, ce qui est assez génial quand même, surtout, c'est que les personnages que vous voyez là, enfin surtout, le jeu en question est, on va dire, fictif, mi-fictif, mi-réel. Euh, donc bien évidemment, vous voyez une heure, vous voyez une pendule, bien évidemment, c'est un... Enfin, C'est du vrai faux temps, puisque bien, si vous devez attendre jusqu'à 19h, on n'était pas sorti de l'auberge. Et donc si on devait regarder justement au niveau du montage, euh, une bonne heure coulée dans le jeu, ça vaut à peu près à 2 ou 3 minutes, mais reste à vérifier quand même. Euh, reste à savoir aussi, donc justement, je vais vous montrer le bouquin qui je vais vous montrer un bouquin qui est assez intéressant à lire Moi c'était difficile mais vraiment passionnant à lire Ça s'appelle De l'Arcade à la Révolution chez nous, le maître de SEGA C'est un livre fait par Benjamin Verger Et puis regardez bien, c'est une préface signée par Marcus Je sais pas si vous voyez bien, voilà C'était un bouquin qui a été, donc justement la préface qui a été fait par Marcus Le, le livre est, il est franchement très difficile à lire Puisqu'il y a 500 pages, quasi 500 pages à lire Enfin pour du précis 494 Ça va de la naissance à son adolescence, à ses premiers pas chez SEGA donc en commençant par un jeu d'arcade qui s'appelait Championship Boxing euh, Bien évidemment sa période de l'âge d'or avec les fameux jeux d'arcade Virtua Racing, Outrun, Space Harriers, Afterburner et j'en passe jusqu'à la révolution Shenmue justement aussi on parlera de toute l'histoire de chez nous qui a commencé jusqu'en 1993 j'en reviendrai justement sur le premier épisode enfin plutôt que l'épisode 0 parce que on on attaquera justement des points assez précis dans cet épisode. Donc là, on va aller prendre un petit peu plus de renseignements sur la salle d'arcade en question, enfin justement sur savoir si le gérant connaît bien Saevikarze Yukawa. On va voir ça tout de suite. Alors rappelle oui, aussi, je de aussi de que c'est un jeu autre qui autre a coûté très très cher, je crois que ça est. fait partie d'un des budgets le de les plus importants de toute l'histoire du jeu vidéo puisqu'il en a valu 50 oui. ou 75 millions Allé de dollars pour l'époque. Donc on peut voir justement les détails assez précis, les visages, les mouvements justement et la netteté on va dire en quelque sorte du mouvement des lèvres de certains personnages. Donc là on a une carte, alors regardez justement, comme je vous parlais, comme le temps était faux, regardez voilà, d'ici 15-20 secondes il sera 14h, heure du jeu ici nous avons une petite photo de famille excepté euh, euh... alors, <rire> on a euh, voilà, Fuksan. Fuksan ou Fukuara-san pour être un peu plus précis sur le prénom donc on a bien évidemment Ryuazuki au centre, juste au-dessus on a euh, Iwao Azuki, qui n'est autre que son père et qui d'ailleurs, dans la version nippone de ce jeu, euh, et ben c'est Segata Sanchiro qui double ce personnage. Donc ça c'est assez intéressant à savoir. Et dessous, enfin juste à gauche, ce n'est pas sa, la femme de Iwao puisque sa mère était déjà morte il y a bien longtemps. C'est un petit peu sa grand-mère en quelque sorte. Euh, donc voilà. Et on a justement la petite carte de visite. Donc voilà, Inesan, voilà, j'avais oublié le nom, le nom venait de me, me revient, c'est Inesan, le prénom de la grand-mère en quelque sorte de euh, Ryozuki. Et donc là, il est dit qu'à 4h, c'est-à-dire à, -à, à 16h, donc dans quelques heures, on, dans moins de 2h, on va aller euh, se rendre dans une agence de voyage. Alors, ce qui est assez dommage quand même, on peut courir, voilà, on ne peut pas courir. Donc là, on peut zoomer, on peut faire vraiment en sorte qu'on est à la... Qu'on soit vraiment à la place du personnage, mais ce qui est réellement bête, et c'est vraiment dommage, c'est qu'on ne peut pas réellement jouer à, aux bandes d'arcade ici, donc Space Harriers qui est sorti en 85 et Afterburner en 87. D'ailleurs, ce qui est aussi stupide à la fois, c'est que dans le premier opus de cette saga, c'est que Space, enfin, Space, pas Space Harriers, Afterburner, pardon, euh, ne sera pas jouable. Ah là là, la caméra qui est assez compliquée, donc du coup, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va faire une petite partie de fléchette. Ce qui est vraiment pas mal et que j'aime beaucoup. Voilà, on a notamment au fond, vous allez voir tout à l'heure, la fameuse bande d'arcade Hang-On, qui est une version Deluxe, donc bien bien évidemment de différencier une Twin à une Deluxe, donc c'est surtout par rapport à la taille et faire en sorte que ça soit un peu plus réel, enfin faire passer du fictif au réel. Donc là du coup, on n'a pas de curseur, en quelque sorte, on va devoir un peu tirer à l'aveugle. Donc quand on pense qu'on est vraiment au centre, on appuie sur A et voilà, on a fait 30 points, si je dis pas de bêtises points, c'est bien ça. Donc on va essayer d'être le plus précis possible. Et ouais, et les 100 points, nickel. La classe à Dallas, comme on dit. Donc ça va, ça nous laisse le temps d'aller. On va en refaire un 100 points, est pas mal. Alors ce qui est assez étonnant justement, euh, comme on joue sur l'heure, on joue notamment sur le temps, sur le temps. Le... Enfin, vraiment sur la climatisation du jeu C'est-à-dire que quand il va être 5h Quand il va être 5h de l'après-midi Le ciel va commencer à s'obscurcir Et même à partir de 6h 6h30 je crois si je dis pas de bêtises Le ciel va commencer à devenir sombre euh, Chose qu'on chose qu a vraiment Tapé un peu dessus et puis après notamment on joue sur la pluie Enfin le beau temps, la pluie, la neige etc etc Donc là on va on quitter le truc aussi. comme il est 3h Ça nous laissera le temps D'aller regarder alors voilà Regardez la version deluxe de la borne, euh, enfin de la de la moto Angon, un jeu qui est sorti sorti aussi pardon en 1985 et qui est malheureusement pas jouable sur cette démo. Donc là nous allons donc sortir et aller rechercher ce ADK The Yukawa. Mais avant de reprendre tout ça, euh, on va aller se taper un petit coca. Regardez, en plus avec, ah je suis trompé sur le bouton, voilà, euh, on a une vraie borne avec les vraies marques Fanta, Sprite et Coca-Cola, donc ils sont tous les trois, qui font tous les trois parties de la licence Coca-Cola Company. Ah, elle est un petit peu capricieuse, allez, voilà, hop, on va aller se boire un petit coca, même pour vous dire que l'argent, parce qu'on aura aussi de l'argent à dépenser pour acheter de la nourriture, à boire, ou même pour jouer, pour faire passer le temps en quelque sorte, mais cet argent, malheureusement, en partie, ne vous servira strictement à rien. Donc là, regardez, je ne vais rien dire et je vais vous laisser profiter de cet instant cinématique. Je trouve ça franchement exceptionnel, encore même 16 ans après euh, la sortie de ce jeu. Euh, 16 ou 17 ans, je sais plus, euh, des graphismes aussi révolutionnaires à l'époque, alors qu'en 99, on n'arrivait pas à faire euh, quelque chose d'assez fort. Ça avait justement au moins plus de 6 ans d'avance. Alors, un truc que je n'ai pas vraiment pas dit que je vais vous montrer, comme on dit, euh, comme son nom l'indique, c'est une démo. Mais regardez bien, il y a une personne qui est juste là. Si j'avance, ben voilà. Voilà, concrètement, je ne peux pas aller plus loin qu'ici, puisque forcément, c'est une démo et tout se concentre uniquement sur la ville de Dobouita. Donc là, par exemple, si je veux aller là, euh, là-bas, du coup, si je dois monter les escaliers, c'est là qui va me mener au dojo euh, de Ryo qui est à Yamanose. Encore une fois, il y a un, une, un enfant qui va me bloquer la route. Donc on va aller directement euh, voir ça. où est, euh, est Asia Travel as Company. Mais ce qui est assez sympa, voilà. Donc là, concrètement, elle veut pas vraiment m'aider, elle est occupée. Euh, ce, qui est assez, ce qui est assez bien à savoir, c'est que les personnages en question euh, voilà, Tous les personnages en question que vous voyez auront un rôle assez précis <rire> Le chien qui vient juste de faire pipi, c'est assez rigolo Vraiment à quel point euh, le développeur a détaillé le jeu euh, Enfin vraiment, euh, un complètement what the fuck euh, Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi ah on aura donc une petite QTE avant d'aller voir Aidekazu Yukawa Donc apparemment c'est nous qui avons cherché les embrouilles alors que c'est eux-mêmes Alors on va faire vite Voilà et voilà euh, Donc je disais que voilà, Chaque personnage Les personnages, les personnages que vous voyez Qui, qui marchaient dans, donc dans Doguita auront un rôle assez particulier Par exemple vous allez avoir un, un vieux monsieur Qui s'appelle yamagashi -san, euh, Qui sera donc un retraité qui va vous donner un petit peu de détails Sur la mort de votre père Ou encore un... Un, Afri, un Africain, un Américain, pardon, euh, un Américain qui vient donc de là-bas, euh, qui travaillera dans un port euh, dans la marine. Et donc voilà, vous avez tout plein de personnages qui marchent à droite, à gauche, euh, qui, ont, qui ont donc justement un rôle assez particulier. Donc là, nous allons aller à Asia Travel Company, qui n'est autre qu'ici, et nous allons donc avoir une QTE en question. Et voilà, Aedukazukawa, c'est bien lui. Donc en réalité ce qui se passe c'est que Aigazukawa pense que c'est lui qui cherche le jeu vidéo en question alors qu'il est uniquement là avec que je viens de louper il pense que c'est lui qui cherche le jeu vidéo en question alors qu'il est là tout simplement que pour le protéger sont vraiment exceptionnels et je trouve ça génial pour un jeu encore sorti en 99. Et d'ailleurs on apprend justement que ce jeu, euh, enfin le... c'est la démo, enfin pas la démo, je parle du 1 et du 2, euh, que Sega et Sony aimeraient relancer euh, la démo, qui est... enfin pas la démo, j'en bafouille, le 1 et le 2 version remasterisée, puisque bien évidemment euh, il n'y a rien eu, on attend patiemment le 3, il n'y a toujours rien eu depuis 2001, donc la sortie du deuxième épisode sur Dreamcast, on attend justement, on aimerait avoir avant que le 3 ne sorte les deux opus remasterisés en HD. Donc là, Yukawa, euh, malgré cette échappé euh, voilà. Il faut savoir que la personne qui cherchait dans le jeu d'un casse, c'est le mec qui était derrière. Mais c'est incroyable quand même où la, la, la, la tronche du type qui est plus que réelle. Donc j'en bafouille un petit peu, c'est un peu normal puisque bon, comme je le disais sur l'annonce, hein, le temps que je remette un petit peu la machine en marche, euh, c'est de la pure improvisation totale, il n'y a strictement rien d'écrit. Et voilà. Donc voilà aussi, il fallait savoir que Ryo Azuki a été mis en contact par Yoshio Goto, qui lui a donc demandé de le et qu'il a donc demandé de le protéger en quelque sorte et du coup voilà on apprend que le jeu en question qui va être commercialisé c'est Shenmue et le jeu se finit donc comme ça par une petite cinématique euh, en, en, en quelque sorte un rêve donc là vous voyez euh, tous les personnages euh, quelques-uns récurrents euh, qui auront un rôle bien précis dans le jeu qui seront peut-être des personnages secondaires et d'autres tertiaires il faut le savoir donc c'est pour, pour ça que vous avez pu voir euh, certains personnages qui euh, parlaient comme un poisson un peu comme ça donc uniquement les personnages primaires et quelques-uns secondaires ont été vraiment très très appliqués. Donc c'est ce que vous allez voir très prochainement dans, le, dans la grande saga Keshenmu. Et c'est ici qu'on va donc se quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir d'avoir vos retours et de vous donner le mien en échange. Quant à moi on se retrouve très très très rapidement pour la grande saga Shenmu En commençant avec... L'histoire de Yu Suzuki et le spin-off Sayonara Tomonashi Et un grand merci à toute l'équipe de Kachenko qui m'a permis de pouvoir réaliser ce test. Et pour te remercier, tu peux aussi t'abonner